Bah voilà, là on était à Méribel pour la première première course de la saison. Donc bah le cadre est magnifique, on a une vue splendide, la neige est au rendez-vous, il y a même eu dans les derniers jours quelques centimètres de poudreuse pour se régaler. Était vraiment sympa euh, parce que il bah, y, a, y a tout ce qu'il faut pour faire une bonne verticale, donc du raid entrecoupé de quand même quelques plats pour relancer. Et... Ouais, le tracé était vraiment très joli, varié. Il y avait un grand plat au milieu qui était un peu difficile mais après il y avait des, des beaux, des beaux radars, donc euh, c'est vraiment une très belle course et puis euh, en plus il y a du beau soleil donc euh, on s'est régalé euh, Joris c'est parti très fort, euh, Joris Péria là, sur le plat puis après dès le premier mur, euh, moi en fait j'ai gardé mon rythme et ça a lâché petit à petit euh, naturellement j'ai pas fait d'attaque ou quoi que ce soit euh, j'ai pris mon rythme et euh, du coup je suis passé devant au bout de 5 minutes de course